Comment créer un plan de session Excel Cette vidéo expliquera comment créer un plan de session avec notre modèle de plan de session. Saisissez d'abord les dates de chaque semaine de la session dans le plan de session vide. Commencez chaque semaine par lundi. Saisissez le nom de chacun de vos cours dans les boîtes en haut du tableau. Attribuez une couleur différente à chaque cours afin de mieux pouvoir les identifier. Si vous avez créé un horaire hebdomadaire, vous pouvez utiliser les mêmes couleurs pour votre plan de session. À l'aide de l'information officielle sur les horaires de cours, Course Section Information ou CSI, ou les horaires fournis par vos professeurs pour chacun de vos cours, saisissez les dates des examens, les dates limites des travaux et toute autre date importante dans les colonnes des cours respectifs. Saisissez aussi les renseignements suivants. Le nom de la tâche, par exemple test numéro 1, le pourcentage du cours que vaut la tâche, par exemple 10%. Vous pouvez aussi ajouter la date spécifique de remise du travail si vous l'avez ou si elle est différente de la date normale du cours. Vous avez maintenant un plan de session visuel avec toutes les dates clés pour vos cours sur une page. Surlignez les travaux importants et vos semaines les plus occupées afin que ces renseignements ressortent mieux. Mettez votre plan de session à jour au cours de la session. Portez attention aux changements faits aux dates de remise et assurez-vous de modifier votre plan de session en les respectant. Barrez les éléments complétés de votre plan. Mettez votre plan de session à un endroit où vous le regarderez souvent. Révisez ce plan régulièrement pour que les dates de remise ne vous prennent pas par surprise. Félicitations, vous savez maintenant comment créer un plan de session. Merci d'avoir visionné cette vidéo.